bonjour on va regarder euh, comment créer un projet avec euh, codeblocks donc c'est assez facile hein. donc on va dans new project alors on va faire nous un projet de type euh, console application donc on choisit ça après go euh, bon ça vous pouvez cocher ici vous l'aurez pu la prochaine fois là on va se contenter de faire euh, next on choisit notre langage nous, notre projet on veut le faire en C hein. donc on y va Là, on va donner le titre de ce projet, on va faire un projet pas très compliqué, on va écrire « Coucou ». Donc, je me mets dans un dossier qui s'appelle « "cdemo". le projet il s'appelle « Coucou » et donc le projet va être contenu dans un dossier qui va s'appeler « CDmo et « Coucou ». Je fais « Next ». Ici, je laisse cocher « Debug » et « Release ». Si on n'a pas besoin de débugger, on peut éventuellement décocher, mais bon, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et là, on fait « Finish ». Suite à ça, on se retrouve avec notre projet qui est créé ici, un dossier pour les sources, et quand je clique sur plus, je vois le main.c, donc je fais un double clic dessus pour l'ouvrir, où euh, bah, j'écris hello world, donc, nous, c'est pas ce qu'on voulait, on peut écrire coucou. Euh c'était delete.h, on n'en a pas besoin, je l'enlève, euh, je sauvegarde, je compile, alors là, il y a l'option de compilation, donc euh, bon, on va mettre release, donc je compile. Je vais voir dans les messages de compilation, zéro erreur, zéro warning, on est des champions, et on fait donc un petit run, et donc on a bien euh, le coucou qui s'affiche. Donc là, on appuie sur une touche pour fermer tout ça. Donc on a notre projet qui contient euh, un premier source, on pourra en mettre d'autres. Euh, bah, arrivé à ce stade, on a atteint notre objectif, donc on va par exemple fermer le projet, je fais un clic droit et je fais close project et sur ce, bah, je vous dis euh, à bientôt